Bon, alors justement, pour les enfants, pour les enfants, et surtout pour les parents, c'est souvent un dilemme. À quel âge peut-on commencer à regarder la télé Jamais. À aller sur Internet Jamais. La réponse, elle se trouve dans le livre du psychiatre Serge Tisseron. Le titre de ce livre 3, 6, 9, 12. Comme oui. dans l'auto. Et, la et la suite du titre, c'est « Apprivoiser des écrans et grandir ». C'est aux éditions RS. Alors, on commence par 3. Ça veut dire 3 ans, évidemment. Avant 3 ans, pas d'écran, pas de télé, rien. Alors, vous prenez les choses à l'envers. Ah, oh, <rire> je croyais que je... Est vrai que je commençais par le début. Vous, vous, allez, vous pensiez que j'allais vous dire pas ceci, pas ceci, pas ceci, non, non. !– J'espérais en fait, à dire. Eh oui, vous espériez. Non, l'important c'est de dire qu'avant trois ans, un enfant il a besoin de tas de choses. Oui. La télé, ce n'est pas prioritaire. Si des oh. parents veulent la regarder 10 minutes, regarder un petit bout de film, un feuilleton, jouer avec une tablette tactile, pourquoi pas oui. Mais dix minutes, un quart d'heure, oui. pas plus de temps qu'on ne passe, à jouer au cube en bois avec un enfant. Oui. – Il y a Et des surtout... tablettes pour enfants, vous oui. savez, qui ont été... – Il y, Alors, y a, des, y a des, moins... des tablettes pour enfants, mais ça, il faut quand même savoir que l'important... Avant trois ans, c'est pas l'objet avec lequel le bébé joue, c'est la relation. Mm. Donc l'important, c'est que le bébé soit accompagné dans ses activités. Mm. Alors, si vous voulez, il faut trouver un slogan qui frappe un peu la mémoire. Mm. Alors, euh, on dit pas de télé avant 3 ans. Et en plus, c'est légitime. Mmh. Bon, tout à l'heure, Luana Belmondo, d'ailleurs, encore, je crois, elle fait sa cuisine. Elle est là. Elle... Ah, elle va <rire> là là. là. Excusez-moi, je ne suis pas familier du plateau. Je ne suis pas familier du plateau. Pas encore. Et donc, euh, elle fait du veau aux carottes, si j'ai bien compris, mais oui. vous n'allez pas en donner à votre bébé. Donc, si vous voulez, les écrans, c'est pareil. Il faut les Hacher. introduire progressivement. <rire> ou, ou vous le hachez. Vous le, voilà. Et ah le, ça, vous pouvez le faire quand vous regardez un petit truc avec votre bébé. Vous lui hachez, vous lui commentez, mmh. vous lui permettez de l'assimiler. Mais ce n'est pas prioritaire. Alors, à 3 ans, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sous alors, il y a quand même une limite <rire> que vous fixez vous-même. Oui, ah ben, à partir de 3 ans, la communication avec l'enfant est beaucoup plus facile. Mmh. On peut lui expliquer des choses. Et on sait en plus qu'entre 3 et 6 ans, euh, ce qui va être important, c'est que euh, l'enfant, bah, évidemment, il, il commence beaucoup plus à découvrir le monde, hein, euh, qu'il développe euh, bah, son, son activité manuelle, des tas d'activités. Et à ce moment-là, bah, il va pouvoir regarder des petits programmes. Mais alors, ce qui est bien, bon, on ne va pas toujours les regarder avec lui, mmh. mais ce qui est bien, c'est qu'on lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu as vu Essaye de me raconter mmh. ce que tu as vu. Alors, le petit, souvent, avant, il va flasher sur une image, il va dire le lion, il a mangé le monsieur. Mm -hmm. Donc, on va dire, mais pourquoi il a mangé le monsieur <rire> oui, C'est de l'éducation toute bête, hein, mm -hmm. pourquoi Et mm -hmm. à quel moment c'est arrivé Et oui. avant, il y avait quoi Et après, il y avait quoi non. Mais quand un parent fait ça, il s'ennuie plus après. Mm -hmm. Il a toujours des questions à poser à son enfant, et l'enfant va... apprend mm -hmm. à répondre. On va avancer en, en âge, voilà. à 6 ans, on a droit à une petite console personnelle. <rire> voilà, éviter la console personnelle avant 6 ans. Alors mm -hmm. pourquoi Parce qu'avant 6 ans, vous savez bien, un enfant, sauf qu'à mm -hmm. il sait pas lire. Oui. Et alors, évidemment les jeux sur console, ça va être très répétitif. Mmh. Ça va être du genre euh, euh, prendre des œufs, les mettre dans un panier, mmh. et puis dans le camion, puis le camion revient, et puis mmh. des œufs dans le panier. Mmh. Et, et finalement, euh, l'enfant, c'est pas qu'il s'abrutit, il en faudrait oui. plus que ça, mais c'est qu'il perd son temps. Mmh. Il perd son temps par rapport à beaucoup d'autres choses plus intéressantes. – Mais voilà ne développe Donc, pas son, voilà. son mais son... Oui, et quand l'enfant sait lire et écrire, il y a des jeux passionnants hein, mmh. sur console, mais à condition que les parents toujours gardent à l'esprit quand même de cadrer le mmh. temps. – Mais c'est rare le que temps. les enfants soient attirés par les jeux les plus passionnants. Non, c'est ah ben, forcément le, les trucs euh, le, éducatifs. Je, ça, dépend des je, ça dépend Je ne veux pas donner de nom et faire de la publicité, mais il y, a des, oui. il y a des jeux oui. développés sur console portable qui sont remarquables. Donc, à 9 Dans ans. Dans leur narration, narration remarquable, et graphisme remarquable. À 9 ans, accès à Internet, possible oui. sous contrôle des parents. Oui, alors même éventuellement avant, là encore. Mm. Mais euh, un enfant avant 9 ans, il ne sait pas lire. Mm. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui sur Internet Alors, s'il est accompagné, il y a des médiathèques, on met des enfants avant 9 ans, on les accompagne, pourquoi pas mm. C'est très bien, mm. mais c'est des situations exceptionnelles. Et la règle, quand même, c'est qu'avant 9 ans, un enfant sur internet il n'a pas grand chose à y faire. Mm. Alors, à 9 ans, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas lui en parler avant, mm. c'est pour ça que j'insiste sur le fait oui, que dès, toujours, dès 7 ans, il faut dire à l'enfant internet, lui expliquer un peu. Mais à 9 ans, il va pouvoir y aller, accompagner ou commencer à y aller tout seul. Oui. Et puis, là encore, hein, que les parents cadrent le temps d'écran et parlent avec lui. Les réseaux sociaux, on peut laisser un enfant s'inscrire à partir de 12 ans, c'est pas Alors, toujours dangereux. Y a Réseaux sociaux mmh. et réseaux sociaux. Alors, euh, mmh. vous savez que la date, en principe, pour Facebook, c'est 13, 13, 13, 13, 13 ans. Mais il y a d'autres réseaux sociaux. Et là encore, l'important, <rire> c'est de suivre le développement de l'enfant. Et il y a quelque chose que vous n'évoquez pas dans cette règle. C'est quand même à tout moment, on conseille de, de, que les parents euh, encouragent les activités de création. Mmh. Par exemple, à 4-5 ans, que l'enfant a un appareil photo, mmh. il fait ses photos à hauteur d'enfant, on les découvre avec lui, on est tout étonné. Voilà. Et, et on lui demande, ben, voilà, euh, qu'est-ce que tu as voulu faire euh, et, puis, et à qui elle est l'image Elle est à toi ou elle est à celui que tu as photographié mm. Voilà, ouais. toujours privilégier les activités de création. À tout âge, c'est se demander pourquoi, comment, et partir de l'écran pour... Euh, voilà, pour les écrans c'est formidable, et euh, quand on, vous savez très bien, quand on les allume, on est dedans. Ouais. Alors il faut faire un <rire> pas en arrière, et quand on raconte, c'est encore mieux. On a des temps pour regarder les écrans, peut-être pas vous, hein. mais aussi non, parce que vous êtes dedans. Donc bah de voilà, pas on a du temps pour <rire> regarder les écrans, du temps pour en parler, faut alterner les deux. Merci beaucoup Serge seront